Je propose qu'on commence cette, euh, cette table ronde euh, intitulée Les thèses sur le genre, une nouvelle manière de faire de la recherche. Euh, alors, Je suis euh, directeur adjoint de l'Institut du genre avec euh, Sophie Cromer, directrice et Estelle Ferrares, directrice adjointe. L'Institut du genre, c'est un groupement d'intérêts scientifiques créé en 2012 par l'INSHS du CNRS et qui fédère une trentaine d'universités et d'établissements de recherche dans toute la France qui ont une activité en matière de genre. Ce n'est pas très exigeant, c'est une activité en matière de genre. Et une de ses fonctions, c'est d'animer euh, la recherche sur le genre, de favoriser l'interdisciplinarité, de soutenir euh, la jeune recherche euh, en matière de genre. Un de ses moyens d'expression principaux, c'est son site, qui euh, informe sur les activités euh, genre de ses partenaires, Réunions, conférences, publications et sur les appels d'offres lancés par l'Institut. Et si vous êtes déjà allé sur le site de l'Institut du genre, vous aurez remarqué qu'il comprend également un répertoire des thèses sur le genre, euh, qui comprend euh, actuellement 430 thèses soutenu sur la période 2012-2018. C'est un répertoire qui est mis à jour régulièrement, d'abord en fonction des nouvelles soutenances qui nous sont signalées, qui sont par autodéclaration, c'est-à-dire la plupart des thèses, c'est les gens qui nous les signalent eux-mêmes, mais aussi en fonction de la veille que nous menons, et nous aurions l'ambition de remonter dans le temps jusqu'au début des années 2000, où a commencé cette vague de thèses sur le genre. Euh, une, une activité majeure de l'Institut du genre cette année, ce sera le second congrès euh, de l'Institut du genre, Genre et émancipation, qui se tiendra à Angers euh, à la fin du mois d'août hein, du, du 27 au 30 août, euh, il y a 300 communications prévues, 75 ateliers, bon, euh, c'est très multidisciplinaire, il y a deux plénières internationales, l'une sur les mouvements antigenres dans le monde euh, et l'autre sur la mobilisation MeToo et ses conséquences dans le monde aussi, hein, pas, on n'est pas centré euh, sur la France. Euh, voilà, vous pouvez trouver des infos sur le site de l'Institut Genre et euh, sur le site Genre et Émancipation, et l'inscription est gratuite. Bon, euh, alors ce préambule pour nous mener à ce thème des thèses sur le genre qui ont donc connu un fort développement. Euh, on peut considérer qu'elles sont à la fois une nouvelle manière de faire de la recherche euh, et une forme de mouvement collectif. Qui contribue par le bas à une institutionnalisation des études de genre. On pense généralement l'institutionnalisation par le haut, mais on peut la voir également par le bas, par l'activité des actrices et des acteurs. Dans les tests sur le genre, se produit une circulation des concepts et des méthodes entre disciplines qui infléchit les pratiques de recherche et fait dialoguer. Euh, les méthodes et les théories. D'autres caractéristiques sont l'importance prise par la réflexivité personnelle dans le travail de recherche et le lien étroit avec les mobilisations sociales dans la tradition des recherches féministes. Enfin, et c'est peut-être une des conditions des évolutions que je viens de signaler, euh, les doctorantes et doctorants vivent une socialisation à la recherche plus horizontale, entre étudiants, étudiantes, dans lequel le rapport vertical aux directrices et directeurs peut passer au second plan. C'est une des caractéristiques possibles. Bon, et on va essayer de vérifier à travers les expériences de nos trois invités. L'émergence des thèses sur le genre n'est donc pas seulement celle du mot de genre, que euh, certaines et certains pourraient récuser. Elles ont vraiment créé un nouveau domaine et nouveaux nouveau contenu de savoir. On peut manifester trois, trois manifestations. Euh, la naissance de l'association Effigie au début des années 2000, euh, la proposition de financement de thèses sur le genre par l'Institut Émilie du Châtelet de 2006 à 2015, la naissance de prix de thèse sur le genre de la ville de Paris d'abord depuis 2006, puis de l'Institut du genre depuis 2012, qui contribue à la définition et à la légitimation de cette nouvelle forme de recherche. La tenue euh, d'écoles d'été sur le genre, l'apparition de collections, de revues et de publications alimentées par les travaux de thèse sur le genre. Euh, alors, juste avant de présenter nos euh, intervenantes... Et intervenants d'aujourd'hui, trois jeunes euh, docteurs devenus postdoctorantes et euh, postdoctorants. Euh, je voudrais présenter une brève une analyse euh, exploratoire du répertoire. On m'entend aussi là, comme ça, euh, du euh, répertoire de thèses de l'Institut du genre. Alors, parmi les euh, parmi les 431 euh, thèses soutenues, j'ai distingué euh, 15 disciplines. Hein, bon, euh, ça fait environ 60 thèses par an, hein, vous, vous le voyez, donc ça, ça indique qu'il y a déjà une masse critique euh, euh, bon, qui, qui permet une sorte de, de dialogue. Et euh, j'ai repéré 15 disciplines, mon idée étant que les disciplines restent très vivantes comme cadre... Euh, et que euh, c'est plutôt l'interdisciplinarité que la l'absence enfin de, de disciplinarité qui est, euh, qui est euh, la règle. Donc trois disciplines qui sont les disciplines historiques les plus importantes, donc euh, sociologie, près de 30%, Histoire près de 17%, littérature près de 14%, et vous voyez que ça donne déjà à peu près les trois cinquièmes des thèses qui ont été soutenues. Et comme par hasard, nos trois doctorantes, euh, doctorants, non, docteurs, voilà, c'est plus simple, sont historiens, en littérature comparée et en sociologie. Vous voyez le. Euh, alors ensuite, on a trois disciplines importantes à plus de 5%, sciences politiques, anthropologie et les arts. Vous voyez comment c'est défini, catégorisé. Et ensuite, on descend à des disciplines qu'on... Euh, qu'on classe plutôt dans les disciplines émergentes du genre, hein, qui, sont, qui sont en train de se développer, mais sans avoir atteint euh, véritablement une masse critique interne, pour qui le dialogue interdisciplinaire est donc très important. Hein. Bon, donc euh, on a les sciences du langage, sciences de l'éducation, psychologie, psychanalyse, économie, gestion, qui est une discipline très importante, mais pas tellement du côté du genre. Hein, bon, vous le voyez, donc qui, qui est à, à 3%, alors qu'il y a beaucoup plus de disciplines euh, faites euh, en économie-gestion. Et puis, euh, études de genre, études féminines que j'ai un peu rassemblées, qui n'existent que dans deux établissements. Hein, bon, donc, c'était une tentative pour transformer le genre en une forme de discipline... Mais ce n'est pas une, une tentative qui a eu euh, des, euh, disons, euh, euh, des conséquences générales. Puis ensuite, des disciplines qui sont là presque en dessous de la, quand même en dessous de la masse critique. Hein, philosophie, information, communication, droit, géographie. Donc, euh, si vous voulez, une autre manière de le dire, on a environ 20 thèses par an en sociologie. Du genre, 10 en histoire et en littérature, une en droit. Donc voilà, pour vous situer les choses, le paysage. Alors maintenant, paysage géographique, les deux tiers à Paris, un tiers dans les régions seulement. Et dans les régions, s'il y a 26 villes citées de, de, de lieux où ont été soutenues des thèses, il n'y en a que deux à plus de 20 thèses. Donc Lyon et Toulouse. Donc 20 thèses, ça fait 6 ou 7 thèses par an. Non, non, ça fait euh, pardon, 3 thèses par an, ce qui, est pas, euh, donc, ce qui montre que c'est quand même euh, déjà fragile. Alors donc 4 à plus de 10 thèses, comme vous voyez. Mais 19 villes à 5 thèses ou moins, euh, bon, ben, euh, ça veut dire euh, moins d'une thèse par an. Hein, dans, dans ces, euh, dans, dans ces villes-là. Hein. Bon. Les thèses soutenues par des hommes, euh, donc euh, une sur, euh, sur sept. Euh, exemple de thématiques, alors c'est très exploratoire comme analyse, parce qu'il faudrait comparer avec une autre période pour voir si la, la dominante des thématiques a changé, notamment euh, années 90 ou début des. Euh, des début des années 2000. Alors, il y a une thématique classique des études sur le genre qui est le travail, vous le savez, du moins en, en France, hein, qui, qui était très dominante dans les années 80, encore 90, alors qui est toujours présente. Alors là, je prends les, les mots présents dans les, euh, dans les titres et dans les mots clés signalés. Hein. Bon, travail, emploi, profession, carrière. Donc, 10% des thèses sont encore... Dans cette catégorie, euh, je pense qu'on peut supposer que ça a été beaucoup plus euh, dans une période antérieure. Alors, une thématique approche plutôt montante, qui est ce qu'on peut appeler la sexualité, alors qu'on qu le prenne au sens étroit, c'est-à-dire ou le mot « sexualité » ou le mot « homosexualité » dans le titre. Donc là, là, on a 5 ou 6 seulement, mais si on élargit au mot clé, et au terme euh, sexuel ou homosexuel comme adjectif, euh, gay, lesbienne, queer, trans, prostitution, pornographie, érotisme. Alors là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus, puisqu'on arrive à près de 17% des thèses qui comprennent un élément lié euh, à la sexualité, même en excluant... Division sexuelle du travail et discrimination sexuelle qui sont d'un autre, euh, autre ordre. Bon, euh, voilà. Donc, euh, je m'en euh, tiens là. Si, je prends encore un exemple d'une thèse qui est très année 2010. Alors, certains qui sont là devineront qui est l'auteur, mais je ne le donne pas exprès. Hein. Bon, donc, euh, elle s'intitule euh, « L'État et les illégalismes sexuels » ethnographie et socio-histoire du contrôle policier de la prostitution à Paris. Alors, elle est très typique des années 2010, vous voyez bien pourquoi, hein, rien qu'en analysant les termes. Plusieurs disciplines concernées, hein, même si la thèse est classée en sociologie. Il y a la science politique, le droit, l'ethnographie, l'histoire. La thèse aborde à la fois la sexualité par la prostitution... Le travail, par le travail des policiers, et la politique, par les politiques de l'État. Et finalement, le genre est analysé, non pas à partir d'une seule source, mais à l'intersection de ces disciplines et de ces problématiques. Euh, voilà. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de présenter nos trois intervenantes et intervenants. Par, par, ordre, par ordre alphabétique. Euh, donc, Emmanuel Bobati, qui est euh, docteur en sociologie de l'EHESS et euh, actuellement euh, post-doctorant à l'INAED, avec un, euh, une bourse de CIDAction. Hein. Euh, bon, et Isabelle euh, Matamoros, qui est euh, historienne euh, de l'université Lyon 2, donc il faut euh, une province sur trois, hein, vous avez remarqué, hein, donc deux Paris, une province. Bon, donc, euh, donc qui est la lyonnaise euh, et donc euh, qui est actuellement en postdoctorat euh, à euh, Paris 1. Euh, une bourse, une, une allocation du LABEX EHNE, -E, et tu m'as expliqué, c'est euh, oui, étudier une de euh, euh, pour une histoire nouvelle de l'Europe. Bon. Euh, et Etar Rundgren, qui est docteur alors officiellement en études genre, mais euh, il est écrit après Littérature comparée. Je, je suis encore dans mes cases. Euh, bon, et qui actuellement, euh, toujours en postdoctorat Oui. Bon, qui commence maintenant un postdoctorat. Donc, c'est un bon exemple de destin de jeunes euh, docteurs euh, en études de genre, de diverses disciplines et dans la phase. Euh, disons, du postdoctorat et à qui j'ai demandé de parler de la réalisation de leur thèse sous l'aspect matériel, sous la manière de, de, dont leur travail a été relié à d'autres doctorants, à un terrain, à des mobilisations, à des mouvements, autant qu'à une recherche intellectuelle. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, euh, bon, ça va être une présentation un petit peu différente de ce qu'on a vu euh, jusqu'à présent, parce que c'est plus le récit d'un parcours qu'une euh, présentation vraiment euh, scientifique. Euh, donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours de, de doctorat. Euh, alors, j'ai soutenu, donc, en 2017, une thèse de sociologie à l'EHESS, une thèse intitulée « Transfuge de sexe euh, », qui portait sur le changement de sexe en France. Euh, alors, je vais d'abord revenir un petit peu euh, sur la soutenance de cette thèse, donc sur les parcours trans dans une perspective de genre, euh, avant de retracer un petit peu euh, la trajectoire qui, euh, qui a précédé. Donc, le 17 mai 2017 jour de, de la soutenance mon directeur de thèse michel boson euh, prend la parole après mon exposé euh, donc vous l'avez constaté il apprécie les données chiffrées hein, et il dit donc euh, qu'il a compté euh, le nombre de personnes figurant dans les remerciements de la thèse euh, voilà. donc euh, 105 personnes euh, dit-il sans compter celles et ceux qui sont cités plusieurs fois donc Bon, le public était amusé, tout le monde a rigolé, et sur le moment, je me suis dit qu'il avait dit ça pour justifier la longueur euh, clairement un peu anormale des, des remerciements. Euh, voilà, c'est sans doute partiellement le cas. Euh, mais euh, ensuite, il dit euh, que ce nombre illustre particulièrement bien euh, ce que c'est que de faire une thèse sur le genre aujourd'hui en France. Euh, bon, il s'est arrêté là sur ce point, mais je vais m'attarder un petit peu de, dessus aujourd'hui. Euh, parce que, effectivement, faire une thèse sur le genre en France aujourd'hui, c'est euh, notamment savoir euh, s'entourer hein, et développer un certain nombre de, de solidarités. Euh, D'abord, parce que euh, le champ des études sur le genre est peut-être moins installé, moins institutionnalisé que d'autres champs euh, scientifiques et aussi peut-être parce que euh, ces études sont historiquement liées à euh, des mobilisations collectives, hein, notamment pour les droits des femmes et des euh, LGBT. Et cette dimension euh, collective, j'ai pu euh, l'observer... Euh avant même de commencer mon doctorat. donc Avant la thèse, moi j'avais fait un master professionnel, et j'ai ensuite fait une année de master 2 en auditeur libre pour pouvoir faire un mémoire et entrer en thèse. Et en mémoire, j'ai travaillé sur les parcours d'hommes trans, et ce qui m'intéressait particulièrement à l'époque, c'était d'évaluer dans quelle mesure les trans reproduisent ou subvertissent les normes de genre. Et en réalité, c'est ce que la plupart des études sur le changement de sexe étudient, leur rapport subjectif aux normes de genre. Est-ce qu'ils sont normatifs ou subversifs Est-ce qu'ils sont binaires ou non-binaires Etc. Les travaux classiques, comme par exemple le cas Agnès, qui a été étudié par le sociologue Harold Garfinkel dans les années 60, s'intéressent plutôt à ce que les trans disent enfin, des normes de genre, dans quelle mesure ils les illustrent, ces normes, et les travaux plus contemporains, eux, sont marqués par le développement des études queer hein, depuis les années 90. Donc ils s'intéressent plutôt, euh, les travaux récents, à ce que les trans disent de la subversion hein, du, des normes de genre. Donc, Je m'inscrivais plutôt dans cette seconde tendance. Et pendant euh, mon mémoire, j'ai commencé à fréquenter une association euh, de jeunes chercheuses et chercheurs en études euh, féministes et genres, une association donc, qui s'appelle Effigie. Euh, Effigie donc, a été créée en 2003. Euh, dans un contexte où euh, les ressources scientifiques en études de genre étaient encore euh, vraiment très rares en France. Donc je me suis inscrit sur la liste de diffusion, j'ai adhéré à l'association, puis j'ai rejoint le bureau et j'ai fait ma toute première communication euh, grâce à effigie hein, lors d'une journée d'études euh, qui était organisée par l'association. Euh, donc j'étais même pas encore en thèse, hein, donc euh, le moins qu'on puisse dire c'est que la communication n'était pas euh, incroyable, mais en tout cas l'atmosphère à, à cette journée m'a euh, fait comprendre que euh, voilà, le droit d'être là pour, pour euh, apprendre et surtout pour euh, échanger. Et cet état d'esprit, on le trouve tout particulièrement, je pense, en études féministes et genres, euh, où la socialisation doctorante passe beaucoup par euh, le partage de ressources hein, euh, scientifiques entre jeunes chercheuses et, et chercheurs. Donc bon, après, cette, à, après ma communication à cette journée, il y a quand même quelqu'un du public qui m'a dit que c'était vraiment pas abouti et, que, et, que, et qui m'a demandé pourquoi je communiquais si jeune. Bon, mais j'essayais de me dire que c'était pas trop grave parce que c'était que le début, finalement. Euh, et rétrospectivement, c'est vrai que c'était pas encore tout à fait ça. Hein. Euh, à FIJ, j'ai ensuite appris quelque chose de très important, c'est que le fait de parler... Euh, de genre ne signifie pas forcément que l'on fait des études de genre. J'ai compris qu'on peut très bien étudier le changement de sexe sans euh, véritablement étudier en fait, le genre. En entrant en thèse, j'ai étendu un petit peu ma bibliographie grâce à mon directeur de thèse et aux jeunes chercheuses de l'association, donc Ifiji et euh, j'ai progressivement pris conscience du fait que euh, mon travail de mémoire présentait un écueil très répandu dans les études sur le changement de sexe, euh, c'est que, en fait, je n'abordais les parcours trans que sous l'angle du rapport subjectif aux normes de genre. Les, les recherches sur les trans parlent presque toutes de genre, euh, mais elles envisagent rarement le genre en tant que rapport social hein, qui euh, produit, différencie, hiérarchise euh, les catégories de sexe, les hommes et les femmes. À l'heure actuelle, euh, les, les études sur, euh, sur les trans se développent énormément euh, au niveau international, mais euh, il semble se rejouer, d'après moi, avec ces études sur les trans, euh, un phénomène qu'on connaît bien à propos de certaines études sur les femmes, euh, c'est-à-dire que les trans y sont souvent présentés comme un groupe socialement homogène. Les travaux sur les trans en fait, évoquent très rarement euh, toute la diversité sociale hein, de cette population, et notamment ils ne mentionnent euh, presque jamais les différences qui existent entre les hommes trans et les femmes trans. En termes de traitement social et scientifique, par exemple, on connaît mieux les femmes trans, en termes de parcours de vie et en termes d'expérience subjective. Alors même que la plupart de ces travaux euh, s'inscrivent dans le champ des études de genre, donc ça peut sembler un petit peu paradoxal. Donc quand en 2011 je suis rentrée en, en thèse à l'OHSS, j'avais déjà plus ou moins fait ce constat de départ, euh, mais ça n'allait pas encore beaucoup plus loin, et à cette époque, j'ai rejoint l'IRIS, mon laboratoire de, de thèse, qui est une unité mixte EHESS, CNRS, INSERM Paris 13. Et j'ai également rejoint euh, l'équipe Genre, Sexualité, Santé de l'INSERM en tant qu'ingénieur d'études, parce que je n'avais pas encore d'allocation doctorale. J'ai travaillé à l'INSERM sur, une enquête, sur les, une enquête statistique sur les trans euh, dirigée par Alain Jamy, une enquête sur laquelle j'ai ensuite fait des analyses secondaires euh, dans ma thèse. Et euh, grâce à cette enquête, bah, j'ai développé euh, un intérêt pour euh, l'objectivation des trajectoires et des pratiques euh, des trans, donc bien au-delà de leur rapport subjectif aux normes de genre. Et j'ai commencé à constater notamment que euh, les hommes et les femmes trans euh, n'ont pas forcément les mêmes parcours de transition, qu'ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes temporalités biographiques, qu'ils n'ont pas, qu pas non plus les mêmes conditions de vie, qu'ils ne transitionnent pas au même âge ni dans les mêmes conditions matérielles, et qu'ils ont aussi des trajectoires conjugales, familiales, sexuelles, très différentes. Et l'année suivante, j'ai obtenu un financement dans le domaine de la santé, comme c'est souvent le cas en études de genre et et dans le domaine de la sexualité, en raison de la rareté des financements dans nos domaines d'études. J'ai donc été financé par l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, et ce prisme de la santé, finalement, a renforcé mon intérêt récent pour les conditions sociales et matérielles de vie des trans, parce que le risque d'infection par le VIH est en grande partie fonction en fait, de ces conditions de vie, mais il est aussi fonction de la socialisation sexuelle et préventive des personnes, le fait d'avoir été socialisé dans un sexe, puis de rejoindre l'autre sexe eh bien, produit des rapports au genre, à la sexualité et à la prévention qui sont tout à fait singuliers. Et c'est entre autres ce qui, dans ma thèse, m'a amené à considérer les trans comme des transfuges. Dans cette recherche, en fait, j'ai considéré la transition non pas comme une simple question d'identité de genre, mais aussi et surtout comme une question de mobilité sociale. Je suis parti du principe que euh, le changement de sexe constitue une mobilité sociale de sexe, un passage d'une catégorie de sexe à l'autre. Euh, transitionner pour devenir un homme et transitionner pour devenir une femme, ce ne sont donc pas des processus équivalents, hein, d'où l'importance d'étudier les deux types de parcours conjointement, ce que j'ai décidé de faire dans la thèse alors qu'avant euh, que, que je travaillais que sur les hommes trans. Et euh, le fait de raisonner en termes de mobilité sociale, m'a permis de revenir un peu et de complexifier la fameuse question du rapport aux normes de genre. L'objet qui est donc, comme je l'ai dit, le plus étudié en fait à propos des, des trans. Parce que je me suis rendu compte que le fait de vivre une ascension ou un déclassement de sexe produit des rapports très différents aux normes du, du sexe de destination. Euh, en fait, selon que les trans vivent une promotion ou un déclassement de sexe, eh bien, ils n'entretiennent pas euh, le même rapport aux normes euh, de genre. Autrement dit, les trans ne sont normatifs ou subversifs, binaires ou non-binaires, ni par essence ni par hasard. Hein. Euh, leur rapport aux normes de genre est façonné par leur trajectoire de mobilité euh, sociale. Euh, alors après avoir euh, obtenu une allocation euh, doctorale, j'aurais pu donc quitter l'INSERM, mais euh, je suis euh, restée. En fait, je n'ai pas voulu partir euh, parce que euh, je trouvais que l'équipe dans laquelle j'étais, donc l'équipe de Nathalie Bajos, était... Euh très stimulante et aussi très soudée. Et dans cet environnement, j'ai donc continué de me former pendant 4 ans aux questions de genre et de santé, bien sûr, mais aussi aux méthodes quantitatives, qui sont encore très peu mobilisées en études de genre, en tout cas trop peu, d'après moi. Et j'ai notamment fait quelques écoles d'été en statistique dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique, et euh, c'est peut-être ça aussi euh, de faire une thèse sur le genre, c'est-à-dire que ça pousse aussi à aller vers d'autres champs et voir d'autres disciplines parfois euh, pour pouvoir accéder à euh, certaines ressources scientifiques qui sont encore euh, rares dans notre domaine. Et c'est aussi pour cette raison que les remerciements peuvent être un petit peu un petit peu longs. Bon. Euh, donc à la fin de ma thèse, j'ai ensuite rejoint l'Ined où j'ai intégré l'équipe euh, genre, sexualité, inégalité. Et un des projets phares de l'équipe. Et, et à l'INET, j'ai continué en fait, de développer mon intérêt pour les, les méthodes quantitatives, les méthodes mixtes, hein, qualitatives et quantitatives, de méthodes que j'ai articulées donc, dans la thèse. Et à l'INET, comme dans mon laboratoire principal, l'IRIS, eh il euh, y a eu beaucoup de chercheuses et chercheurs qui m'ont poussé à articuler différents paramètres sociaux hein, dans, mes, dans mes analyses. Le genre, donc, certes, mais aussi, entre autres, l'âge, la génération, la position sociale de classe, le milieu d'origine... Et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai formulé le résultat qui a été l'aboutissement en fait, de, de, de ma thèse. J'ai modélisé ce qu'on pourrait appeler un espace social du genre qui est loin de se limiter à une logique normative et à une logique subversive. J'ai montré que les identifications, mais aussi les pratiques relatives au genre sont à la fois plurielles et socialement situées. Elles sont différenciées selon le sexe, mais euh, donc en l'occurrence selon le sens de la mobilité sociale de sexe, mais elles le sont aussi euh, selon bien d'autres paramètres sociaux, donc l'âge, la génération, la position de classe, le milieu d'origine. Au final, donc, il existe une, toute une diversité de positions sociales de genre hein, chez les trans, et il s'est avéré que les personnes n'étaient pas classables dans deux et seulement deux logiques normatives subversives, binaire-non-binaire, binaire, ni dans deux et seulement deux catégories de sexe, hommes et femmes. Et c'est une réflexion que maintenant je poursuis en population générale. Euh, voilà. Donc j'ai terminé la thèse en 2017 et euh, tous ces réseaux bah, qui m'ont entouré en fait euh, en doctorat sont toujours là. Hein. L'IRIS, mon, laborato mon laboratoire euh, principal de thèse, avec qui euh, j'organise actuellement un, un colloque international, l'Inserm, avec qui je travaille désormais sur une enquête euh, nationale qui verra le jour bientôt, et euh, l'Ined, où je suis actuellement en, en postdoctorat doctorat. Voilà donc pour le déroulement de mon parcours doctoral. Mais il y a plein d'autres éléments que j'aurais pu évoquer aujourd'hui à propos des thèses sur le genre et de, et des, et de leur spécificités. J'en citerai très brièvement deux. Le premier, c'est sur les politiques publiques et les médias. Faire une thèse sur le genre, c'est souvent apprendre à intervenir très tôt dans le débat public hein, de nos jours, euh, parce qu'il y a une forte demande d'intervention euh, publique envers les jeunes chercheuses et chercheurs en études genre, qui travaillent sur certains sujets encore peu connus, hein, donc, euh, simplement parce que certains droits ne sont pas encore acquis, ou alors que certains droits sont régulièrement bafoués hein, pour les femmes et les euh, LGBT, euh, eh bien, euh, voilà, euh, beaucoup de doctorantes et de doctorants sont, euh, sont mobilisés, sollicités, auditionnés, etc. Donc, voilà. Participer au débat public, c'est là encore une démarche collective dans le sens où c'est une manière de contribuer à l'évolution de certains droits et à l'évolution des représentations. Deuxième, deuxième élément, je citerai donc également l'enseignement, parce que les études sur le genre sont encore peu présentes dans les formations universitaires. Il y a donc beaucoup à construire, et les doctorantes et doctorants en études genre sont souvent amenés à construire des programmes de cours entiers, parce qu'ils sont nouveaux sur les maquettes. Voilà, donc là, c'est un exercice qui permet de contribuer très tôt à la structuration du champ scientifique aussi, puisqu'il s'agit de synthétiser... Euh, un certain nombre d'apports dont on n'a pas forcément encore un aperçu très, très général, même si euh, les manuels d'études genre commencent à euh, euh, vraiment se, se multiplier dans le contexte contemporain. Euh, alors je conclurai euh, en revenant sur l'évolution justement de ce contexte, euh, parce que les études de genre euh, donc euh, connaissent des mutations qui sont très rapides. Les personnes qui commencent une thèse sur le genre aujourd'hui, euh, ont accès évidemment à beaucoup plus de ressources que par, ex par exemple dans les débuts de l'association effigie en 2003. Euh, c'est indéniable, mais euh, c'est un domaine qui reste malgré tout assez fragile en termes d'assises institutionnelles et de financement également. Hein. Et euh, c'est pourquoi euh, les réseaux de solidarité euh, sont toujours particulièrement actifs et nécessaires en études genre. Euh, et ça se ressent euh, dans la longueur des remerciements si on la considère euh, comme un indicateur pertinent de l'état euh, du champ. Mais d'après moi, euh, l'enjeu pour l'avenir, euh, ce n'est pas tant euh, d'arriver à se défaire en fait de cette solidarité, euh, que de euh, la développer comme une réelle façon de faire de la recherche. Et ça, même si certaines ressources en viennent, je l'espère, euh, à être plus accessibles pour les personnes qui font des études de genre. En fait, ces solidarités, comme j'ai essayé de le montrer un petit peu aujourd'hui, euh, donnent un peu de relief et de la richesse aussi aux thèses, euh, parce qu'elles poussent les doctorantes et les doctorants à investir de nouvelles approches, de nouvelles méthodes, de nouvelles disciplines, parfois, et qu'elles favorisent aussi, dans une certaine mesure, la, la professionnalisation. Donc, pour en revenir euh, au thème de, de, de cette journée, euh, je dirais donc qu'il ne s'agit pas euh, seulement euh, d'intégrer la dimension du genre dans la recherche, mais aussi peut-être d'intégrer euh, le savoir-faire des études genre dans les manières de faire de la recherche. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bon. Merci Emmanuel. Euh, Isabelle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc moi j'ai essayé de construire euh, mon intervention en fait suivant les deux, un peu les deux pistes que Michel Bouzon nous avait donné, à savoir essayer de mesurer un peu le poids euh, des réseaux et notamment des réseaux de pères dans la construction de la thèse et, euh, en même temps, en n'oubliant pas le, le, le, le poids de l'institution aussi euh, dans euh, la construction de notre thèse. Alors, pour ma part, j'ai soutenu en 2017, donc la même année qu'Emmanuel, une thèse sur les pratiques de lecture des femmes dans la France du 1er 19e siècle. Donc, c'est une thèse qui était codirigée et inscrite dans deux disciplines en histoire, qui était ma formation initiale, et euh, en littérature. Et euh, cette thèse, je l'ai débutée en 2012. Et euh, lorsque j'ai commencé euh, ma thèse, mais c'est à peu près à la même période, hein, j'ai demandé donc, à Emmanuel et à ETA euh, l'année la, où il et elle avaient commencé leur thèse, donc 2010-2011. Euh, lorsque donc, on a tous les trois commencé notre thèse, je pense que les études genre en étaient vraiment un tournant euh, dans l'université française. Parce qu'elle euh, connaissait une, une meilleure visibilité, voire euh, un début d'institutionnalisation. Avant cela, euh, quand j'avais fait mon Master 1 et mon Master 2 en histoire contemporaine à l'Université de Nanterre en 2005-2006, hein, ensuite euh, j'ai interrompu euh, mes études. Euh, concrètement, euh, moi je n'avais eu aucun cours euh, et il n'y avait aucun séminaire qui était euh, dans le département d'histoire consacré au genre, ni même à l'histoire des femmes hein, voilà, dans le département d'histoire. Donc l'apprentissage se faisait vraiment essentiellement de manière autodidacte ou euh, lorsqu'on avait de la chance, en fait, grâce à la présence d'un ou une professeure. Euh, donc en 2012, euh, quand j'ai décidé de reprendre une thèse, après plusieurs années dans le secondaire, euh, le contexte était bien différent. Euh, C'est à l'époque euh, où il y avait eu le recensement national sur le genre, il me semble, euh, et euh, on comptait alors euh, plus de 500 doctorants ou doctorantes ou post -doc, euh, qui travaillait actuellement sur le genre euh, et ce qui était intéressant hein, dans, dans cette étude, euh, au début euh, donc au début des années 2010, c'est que la plupart soulignaient qu'ils n'avaient pas été formés. Un peu, hein, je pense que c'est un peu ce que l'on avait tout, euh, et tous vécu. <coughs> euh, mais euh, quand je disais que c'était un tournant, c'est que euh, Michel Boson l'a rappelé. Euh, bah, 2012, c'est notamment l'année de la création de l'Institut du Genre. Euh, qui donnait vraiment aux études genre une très bonne visibilité et qui soutenait aussi la jeune recherche. Euh, à l'époque également, euh, les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses avaient la possibilité de faire financer euh, leur thèse par l'Institut Émilie du Châtelet notamment, euh, qui proposait entre 4 et 6 allocations doctorales euh, pour une thèse sur le genre, hein, quelle que soit la discipline essentiellement des SHS. Et euh, pour ma part, euh, j'ai eu la chance de bénéficier d'une allocation du même type que celle offerte par l'Institut Émilie du Châtelet, sauf qu'elle venait de la région Rhône-Alpes. Euh, C'était une allocation donc, régionale, fléchée, genre et culture. Ouais. Euh, donc, en même temps, c'est un contexte très particulier, parce qu'en ben, 2012, si vous vous souvenez, la plupart des régions euh, étaient à gauche. Euh, donc, il y avait une volonté politique aussi hein, de, de soutien euh, aux, euh, aux, études, euh, aux études sur le genre. Enfin, L'Institut Émilie du Châtelet ne propose plus d'allocation doctorale, doctorale actuellement et je ne sais pas ce qu'il en est enfin, en région Rhône-Alpes non plus, et je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions à l'heure actuelle. Donc, en ce qui me concerne, ma thèse a commencé sous, sous de bons auspices, on peut le voir. Donc, une allocation confortable, deux directrices qui étaient quand même reconnues dans leur champ disciplinaire comme des spécialistes du genre, euh, J'ai fait ma thèse sous la direction de Rebecca Rogers, qui, était une histori qui est historienne de l'éducation des filles, et de Christine Planté, qui est professeure de littérature spécialiste des écrits de femmes donc au XIXe siècle. Euh, le contexte était favorable pour moi également parce que j'avais la chance, euh, dans mon laboratoire d'accueil, dans mon laboratoire principal, qui était li euh, le LIRE à l'université Lyon II, un laboratoire de littérature, de pouvoir assister à un séminaire interdisciplinaire sur le genre, donc croisant histoire, littérature et sociologie, donc on retrouve là les disciplines un peu fondatrices que l'on a évoquées tout à l'heure. Il y avait depuis plusieurs années dans mon laboratoire une équipe qui travaillait sur le genre, un axe vraiment genre, et donc en fait toutes les premières présentations que j'ai faites dans ce laboratoire. Euh, voilà, se sont déroulés dans un cadre assez bienveillant où j'ai pu bénéficier de conseils euh, et du soutien des, euh, des chercheurs euh, plus expérimentés. Euh, donc finalement, euh, ce qui risquait de se poser pour moi quand j'ai commencé ma thèse, euh, le, le principal problème qui risquait de se poser, c'était non pas euh, de savoir comment faire une thèse sur le genre, comment la faire un peu reconnaître, comme un sentir légitime dans mon, dans mon approche, mais plutôt la question de l'interdisciplinarité qui était un peu l'autre thématique à la mode euh, en 2012, auquel on incitait énormément, enfin le ministère et les, les, les, les universités insist, euh, incitaient énormément, mais qui euh, ensuite dans la pratique quotidienne de la recherche était très difficile à appliquer. <coughs> euh, mais euh, néanmoins, hein, cette, cette ambiance euh, voilà, vraiment bienveillante dans les institutions euh, qui m'accueillaient, donc euh, le lire à l'Université Lyon 2 et le service à l'Université Paris 5 m'a permis vraiment d'acquérir une assurance par rapport à mon sujet et à ma démarche que je n'aurais peut-être pas trouvé ailleurs. Mais très concrètement, au-delà de ça, si on, faisait, enfin, si on regardait un peu le panorama des études de genre en 2012, et Emmanuel l'a rappelé, l'offre de formation et notamment l'offre de formation doctorale en études de genre était réduite à une peau de chagrin et on regardait toutes et tous avec envie ce qui pouvait se faire, par exemple, à Paris 8 au Centre d'études féminines et d'études sur le genre. Et on, vraiment, on n'avait pas ça. Enfin, C'était très rare de trouver ça ailleurs dans d'autres universités. <coughs> en plus, j'ai envie de dire qu'au-delà du confort ou de l'inconfort institutionnel dont on, pouvait, dont on peut bénéficier pour les doctorants et les doctorantes, les possibilités de se former dépendent beaucoup des situations individuelles, des possibilités d'assister aux séminaires, des relations interpersonnelles, du réseau que l'on se crée. Et en ce qui me concerne, je reprenais un doctorat après une interruption de cinq ans d'études dans une université que je ne connaissais pas, et en plus éloignée de mon domicile. Et donc finalement, même si sur le papier, toutes les conditions étaient réunies pour que cela se passe bien, concrètement, dans le quotidien de la thèse, euh, on peut se sentir particulièrement euh, isolé. Et euh, c'est l'un des facteurs majeurs de décrochage et d'abandon de la thèse, notamment en, SH, en SHS, où euh, la vie de laboratoire est réduite euh, souvent à, à son strict minimum. Alors, bien sûr, euh, concrètement, le, le, une grande partie hein, du travail de thèse, euh, en histoire notamment et en littérature, euh, demeure un travail solitaire. Euh, ben, en histoire... Euh, le travail en archives hein, s'effectue euh, de manière extrêmement solitaire, et je pense qu'on est beaucoup à apprécier justement hein, le, le cadre un peu, euh, un peu anonyme euh, des archives. Euh, en littérature, peut-être que état pourra, pourra me contredire. Euh, en littérature, je passais des heures et des heures à lire mes sources, hein, les sources littéraires. Je travaillais essentiellement sur des autobiographies et des journaux intimes de femmes, euh, qui ne nécessitaient pas finalement euh, de collaboration directe avec, avec d'autres doctorantes ou d'autres chercheurs. Mais euh, bien évidemment, une thèse euh, ne se construit pas seule. Et euh, par rapport à l'absence hein, en études genre de parcours universitaires, de formations qui permettent de donner un ancrage méthodologique, qui permettent de donner une certaine maîtrise du champ euh, aux étudiants et aux étudiantes, c'est essentiellement euh, par d'autres biais hein, que la maturation de la thèse euh, passe. Et donc, pour, pour répondre à l'une des questions hein, pas si évidente, finalement, que Michel Boson nous posait en amont de, de cette table ronde, à savoir d'expliciter quelles autres personnes ou réseaux, etc., ont contribué à la construction de la thèse, je dirais qu'il y en a eu deux, euh, principalement, euh, par rapport à, à la construction de ma propre thèse. <rire> la première, euh, et j'en reviens brièvement à l'une de mes directrices, Rebecca Rogers, s'est constituée à son initiative mais en dehors du cadre institutionnel. Euh, C'est euh, important, il me semble, de le souligner. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, organisait, et elle organise toujours, des rencontres régulières et informelles entre euh, ses doctorants et doctorantes, anciens docteurs également. Euh, on est toujours en, généralement une dizaine où l'on échange sur tous nos travaux en cours. Euh, cela va du projet de thèse lorsqu'on est en M2 au euh, chapitre de thèse, aux premières communications, euh, aux auditions pour les postes, par la suite, hein, une fois que l'on a soutenu. <rire> Bref, toutes les formes, enfin, on présente hein, toutes les formes possibles d'exposition de, de, de, de nos travaux. Et en amont de la rencontre, on s'envoie nos textes. Euh, tout le monde les lit et ça prend du temps. Actuellement, il y a quatre, quatre doctorantes qui sont sur le point de soutenir et qui nous envoient des chapitres très très longs. Donc, ça fait, ça, généralement, ça nous prend bien deux journées entières de travail. Hein, de, donc, c'est un vrai investissement. Et ensuite, on en discute collectivement euh, lorsqu'on se retrouve. La directrice, euh, donc notre directrice commune, Rebecca Rojas, ne prend toujours la parole qu'en dernière. Donc, c'est vraiment une discussion entre pairs, avant tout, qui se fait, qui s'élabore. Et euh, ensuite, également, on partage un hein, des moments de convivialité euh, voilà, autour de, de repas euh, ou, euh, ou de verres à la fin. Autant de, de moments évidemment importants pour partager nos expériences. Euh, donc, une, je l'ai dit, hein, euh, ces rencontres se font de manière totalement informelle, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas inscrit dans une formation doctorale, ce n'est pas, pas, euh, enfin, pas inscrit dans l'emploi le, du temps, ni quoi que ce soit, ce n'est pas organisé par le laboratoire, il n'y a pas d'autres enseignants-chercheurs. L'objectif, hein, c'est vraiment une discussion <coughs> collective et horizontale. Et euh, pour moi, comme pour l'ensemble euh, des, euh, des participants et des participantes, je pense que euh, ces rencontres étaient primordiales, parce qu'on y discutait de notre travail en cours, et en même temps sur un très long terme. Ça fait sept ans que j'y participe, et on peut suivre vraiment l'évolution de la pensée de chacun et de chacune. Et ce qui, était intéressant, ce qui est intéressant également dans ces rencontres, c'est qu'on vient toutes et tous d'horizons assez différents. L'histoire du 19e siècle, pour ma part, mais pour beaucoup... Euh, donc, euh, elles viennent de, des sciences de l'éducation, on avait aussi la philosophie qui était représentée, l'histoire de l'Afrique, etc. etc. Euh, donc autant d'horizons voilà, qui permettent de décentrer les regards et les questionnements. <coughs> L'autre réseau qui a énormément contribué donc, à, à la maturation de ma thèse, c'est l'association Effigie, dont Emmanuel a déjà, a déjà parlé, association donc, euh, fondée en 2003 et euh, que j'ai intégrée en 2012, pour rentrer directement dans le bureau en tant que trésorière. On m'a propulsé un peu à trésorière et que j'ai ensuite présidé en 2015-2016. Je dirais que là, plus qu'un réseau, c'est comme une famille que j'ai eu la chance de rencontrer et d'intégrer. Et je pense que Mathieu Arbogas, ici présent, ne me contredira pas, puisqu'on s'est rencontrés là-bas. Donc... Emmanuel a rappelé hein, que FIGI, c'est une association de, de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en études féministes et sur le genre, euh, dont l'activité la plus visible est euh, l'animation d'une liste de diffusion hein, euh, qui compte aujourd'hui, je pense, plus de 3 000 abonnés. Mais euh, ce n'est pas la seule chose qu'on y fait. Hein, on y anime également euh, des ateliers de recherche, on y organise des journées d'études, on y présente euh, nos premiers travaux aussi, euh, tout ça dans une, dans, voilà, dans une ambiance extrêmement bienveillante et très horizontale. Euh, on y milite aussi, on y vient généralement parce qu'on a envie de s'engager euh, et de militer euh, pour, euh, enfin, sur euh, les sujets euh, féministes ou sur le genre. Euh, et en ce qui me concerne, en 2012, euh, nos revendications portaient justement sur la meilleure reconnaissance des études de genre sur leur institutionnalisation par l'octroi notamment hein, d'allocations doctorales, par la création de formations spécifiques. <rire> Pour la construction de la thèse et son contenu, c'est un peu plus délicat d'expliciter l'apport d'Effigie, euh, parce que ce qui nous réunissait à Effigie, finalement, c'était le genre comme outil ou concept interdisciplinaire, mais pas forcément des affinités disciplinaires, hein, parce qu'on venait d'horizons extrêmement différents. Euh, c'était un peu l'avantage, c'est que beaucoup de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs isolés, dans leurs disciplines, s'y rencontraient. Euh, alors, il y avait les disciplines très représentées, la sociologie, l'histoire, la littérature, mais euh, progressivement, hein, au fur et à mesure, euh, sont entrée dans le bureau... Ben, euh, des, des doctorantes euh, en sciences de l'information et de la communication, en sciences du langage, euh, en géographie, en droit, en psychanalyse. Donc On, on voyait aussi, c'était intéressant, hein, vraiment au fur et à mesure, l'ouverture euh, des études de genre dans les autres disciplines. <coughs> Donc, euh, étant donné le profil très hétéroclite, ce n'est pas forcément le lieu où, euh, personnellement, j'ai discuté prioritairement du contenu de ma thèse. Au contraire, c'est le lieu où j'ai pu m'éparpiller, en fait, faire autre chose aussi, que ma thèse, m'ouvrir à d'autres méthodologies, à d'autres concepts, organiser un, rapport, un colloque, par exemple, en 2016 sur les rapports sociaux de race et perspectives critiques, Donc, alors que je ne mobilisais pas du tout l'intersectionnalité dans mon travail de thèse. Et tout ça, finalement, ça, évidemment, ça a contribué à ce que je suis en tant que chercheuse aujourd'hui, mais ce n'était pas forcément des, des apports immédiats très visible dans ma thèse, mais tout ça je l'ai fait hein, joyeusement et sans aucun scrupule et aujourd'hui vraiment je ne regrette absolument rien. Euh, pour finir, puisque je pense que le temps est euh, écoulé, euh, l'autre apport euh, essentiel des figies, c'est ce que Emmanuel soulignait déjà, c'est euh, son aspect professionnalisant, c'est-à-dire qu'on y organise effectivement des journées d'études, des colloques, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui euh, c'est quand même quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Enfin, c'est une compétence qu'on nous demande particulièrement pour les jeunes docteurs au moment des recrutements. Donc, je conclurai en disant que le principal apport inestimable des rencontres que j'ai pu faire dans le milieu des études genre a été justement cette ouverture aux autres sciences humaines et sociales et les dialogues constants que ça a pu enclencher. Et c'est l'une des spécificités, euh, j'espère, hein, enfin, je pense, encore euh, des études genre, qui vient aussi du fait euh, qu'elles ne sont pas enfermées dans un carcan disciplinaire. Je vous remercie. Merci Isabelle. Euh, maintenant, la parole est à Etta Rundgren. Merci Michel. En fait, je propose, que, si vous êtes en train de, de vous endormir, parce que moi, j'ai du mal à rester assise autant de temps. Donc, si vous voulez, vous l'avez et euh, vous étirez ou faire des choses. Euh, C'est fortement recommandé parce que je ne voudrais pas que vous, vous soyez complètement <rire> incapable de, de m'écouter parce que j'ai des choses tellement intéressantes à dire, bien sûr. Donc, voyons si ça marche. C'était quoi le. Oui, il fallait appuyer F6. F5. OK, il est censé aller automati automatiquement. On voit. Alors, mon texte, je l'ai ici, parce que j'ai tellement écologique aujourd'hui que je ne l'ai pas imprimé. Oui. Donc, en fait, moi, je me suis aussi attachée un peu à, à, au titre où il y a les nouvelles manières. Bah, parce que si je pense que... En fait, les, les études de genre ne sont pas si nouvelles que ça, parce que si on pense que ça date quand même depuis maintenant au moins 50 ans et que même avant ça, il y a eu des études féministes et des études sur le rôle du genre, etc. Mais peut-être que cette association entre les nouvelles manières de faire et les, les études de genre est moins ancienne. Donc les nouvelles manières signifient pour moi des recherches qui doivent se situer en fait par rapport aux normes scientifiques, les habitudes de recherche en place, les pratiques consacrées qui, pour le dire vite, sont plus ou moins sexistes, racistes, LGBTQI, phobiques, etc. Les nouvelles manières signifient alors une critique des normes et normativité, et souvent aussi dans une perspective queer maintenant aujourd'hui, et parfois par moyen de l'invention de nouvelles pratiques, justement. Et ceci dans un double objectif qui est pour moi euh, quelque chose euh, qui est permis en études de genre, de, pas seulement l'indécration dans le monde de la recherche, mais seulement euh, dans le but de la, de la transformation de celui-ci, c'est-à-dire dans la reconnaissance que toute science en fait est politique. Euh, J'ai organisé cet, euh, ce texte, je vais le lire parce que je ne suis pas, euh, voilà, à, à cette partie, cette rencontre, on voit si on a le temps d'aller jusqu'à la fin. Donc rencontre 1 avec mon premier directeur de thèse. Je suis allée à Paris 8 en voulant étudier la question du lien entre le féminin et les femmes, faire l'analyse des héroïnes littéraires et de la sexualité féminine, entre littérature et les théories psychanalytiques. Professeur Pierre Bayard, dont je mets bien le regard ludique envers la littérature, m'a accepté en thèse en me disant que je ne pourrais pas attendre à faire carrière à l'université en France, parce que c'est bouché, et que je devais établir une co-tutelle et chercher des financements dans mon pays, la Finlande. Miaou. Un peu plus tard, il m'a aussi signalé... Que je devais m'orienter vers le centre d'études féminines et d'études de genre de Paris 8 que Isabelle a cité, qui existait bel et bien, mais dont j'étais à peine consciente à l'époque. Je dois à cette rencontre surtout, voilà cette orientation vers les études de genre, mais aussi le début de la compréhension que j'étais marginale en quelque sorte et que je pouvais avoir en fait beaucoup de liberté quant à ce que je faisais. J'étais même encouragée à travailler sur le marche, donc en ce qui concerne la littérature, sur le roman à succès ou le roman populaire, le polar, le roman féministe, les questions de genre et de sexualité, qui sont donc euh, des questions marginales dans la discipline de littérature comparée en France. Encore. Je, pourrais faire, je pouvais faire ce que je voulais, or, il ne fallait pas attendre que je pourrais intégrer l'université française vraiment un jour. Et même avec cette liberté relative. relatif Lié à ma marginalité, parfois j'étais rappelée à l'ordre quand, par exemple, mon corpus littéraire prenait forme et que finalement il n'y avait plus qu'un écrivain homme parmi mes auteurs, que j'ai commencé du coup à appeler des autrices. On voulait alors s'assurer que c'était un choix équilibré et bien réfléchi, sachant que je n'avais jamais entendu quelqu'un demander ou quelqu'une demander à une ou un des doctorants ou doctorantes en littérature s'il n'y avait pas trop d'hommes dans leur corpus. Nia. Rencontre de la professeure d'études de genre à l'Université de Helsinki, Tuya Poulken. Donc, elle, elle avait une double formation en philosophie et en silence politique, donc rien à voir avec mon, à ma formation. Elle est devenue ma co-directrice de thèse. Mais donc, elle, elle était prof des études de genre. À partir de ce moment-là, j'avais une directrice qui savait que en fait, il me fallait de l'argent pour faire une thèse afin, afin que je pouvais avoir le temps pour la faire. Et avec son aide et avec l'aide de son réseau des doctorantes où on se réalisait entre nous pour écrire des projets qui pouvaient avoir des financements auprès des fondations privées, j'ai réussi à avoir une, une bourse euh, de la fondation Conne, que vous connaissez peut-être, et qui fabrique des ascenseurs et qui donne beaucoup d'argent pour les sciences humaines et sociales aussi. Et le euh, professeur Thuyé-Bouquet m'a donné aussi une vision de cet genre comme discipline interdisciplinaire, donc quand même une discipline, mais interdisciplinaire, où on a justement le droit de faire de la recherche qui vise à changer le monde. Rencontre trois. Miaou C'est les chat. Anne-Emmanuel Berger, professeure de littérature française et études de genre, à Paris 8, Anne a enseigné justement cette théorie psychanalytique, mais dans une perspective de genre qui m'était très, très chère au début de mon, de mon parcours. Et elle a, elle a accepté de devenir ma directrice principale en cours de route. Pour, il faut, on ne peut pas souligner assez à mon avis que pour avoir la confiance en soi nécessaire euh, afin de pouvoir pratiquer, voire inventer de nouvelles manières de recherche, il faut avoir un soutien euh, d'une directrice ou d'un directeur, et dans mon cas, des deux directrices, où il ne faut pas, mais c'est extrêmement précieux, voire voilà, voir nécessaire, à mon avis. Parce que ces deux personnes, elles m'ont laissé beaucoup de liberté, mais tout en me donnant l'impression qu'elles faisaient quand même confiance que j'allais m'en sortir, que je ne faisais pas des choses complètement folles. Miaou Rencontre 4. J'ai rencontré la doctorante Lily Roperfoli, qui est maintenant maîtresse de conférence à Montpellier 3, et qui est également écrivaine et traductrice avec un parcours de creative writing aux États-Unis, dans l'équipe de littérature où j'avais commencé ma thèse, et où je suis devenue, avec mes recherches en genre, et le signe qui pointait vers la possibilité d'un féminisme. Avec Lily, qui ne croyait à aucune norme en place, je me rendais compte que j'avais intéressé quand même beaucoup de normes quant à ce que c'est que de faire de la recherche et qu'en en fait, on pouvait faire autrement. Miaou. Notamment, cette rencontre a renforcé cette idée qui m'avait aussi été présentée à l'étranger dans des colloques et des PhD courses où je suis allée notamment en Finlande, mais ensuite euh, aussi à d'autres endroits et où... Euh, les études de genre avaient un appui euh, disciplinaire plus fort qu'en France à l'époque. J'ai commencé en 2010, donc c'était le début. Le début. Euh, donc, il y avait cette idée qu'on pouvait faire de la recherche créative, par exemple, et qu'il qu y a une idée chère à la recherche féministe, mais qui n'est pas encore euh, toujours c'est qu'on pouvait mettre en lumière à la place d'essayer de cacher les expériences, les passions qui guidaient nos recherches. Dans la continuation de cette idée, qui vient surtout des recherches féministes, en ce qui me concerne que toute recherche est politique, que tout corpus théorique ou littéraire est contingent et donc politique, avec Lily et les amis littéraires qui avaient en effet, en effet un grand besoin d'avoir une amie féministe, sont nés les chattes. Un groupe de lecture et de performance qui a pris son nom sur le titre du premier livre qu'on avait lu ensemble qui était La chatte de Colette. Rencontre 5. Avec mes chères lectrices féministes, un groupe de doctorantes et doctorants en études de genre à Paris 8 que je vais rencontrer ensuite, et qui étaient la plupart des littéraires, mais pas des littéraires qui cherchaient à faire de la littérature pure et dure, mais qui faisaient... Aussi de la sociologie, des études culturelles, etc. Bref, qui travaillait dans une perspective interdisciplinaire. Donc, avec elle, on a commencé à organiser des événements à partir de 2015, et puis fondé le réseau lecture féministe que vous avez vu dans des images. Ensemble avec d'autres doctorantes de l'étranger, donc de l'université de Lille, de Helsinki et de Pretoria, et cette travail à l'international était aussi un appui hyper, hyper important pour pouvoir avoir la confiance nécessaire de faire ce qu'on voulait faire ensemble. Donc, c'est avec ces doctorantes-là de, de, de, du réseau de lecture féministe dont la majorité était en fait des étrangers, soit des racisés, soit les deux, il faut le dire, qui m'ont appris à peu près Bon, la plupart de ce que je sais aujourd'hui aussi sur le racisme, tout en me racontant les histoires et en m'orientant dans mes lectures de théorie féministe vers quelque chose de plus intersectionnel, et qui m'ont permis de prendre quelques pas vers une recherche pas seulement interdisciplinaire, mais également même un tout petit peu intersectionnel. Et ça, ça commence à se voir dans ma thèse à la fin, où je commence à travailler autour de la notion de lentre elles. L'entre elles, ce qui veut dire comment travailler non pas par rapport à long, long blanc, mais à partir des différences entre elles. Ces personnes qui constituent un groupe hétérogène, plein de différences. Comment se référer plutôt à l'entre elles que au normal, qui était quand même dans le titre de ma thèse. En fait, ça, c'est une question cruciale pour moi. C'est-à-dire que si on pratique quelque chose de nouvel, ça veut dire que c'est quelque chose de différent, surtout pour moi. C'est différent par rapport à quoi Par rapport à la norme. Et on va être très vite face à la question qui concerne la valeur de cette différence. C'est-à-dire, comment être prise au sérieux, yeah. par exemple, quand on fait quelque chose de différent. Et comment inscrire une perspective un peu oblique ou bizarre, qu'on peut aussi parfois appeler « queer » dans la recherche Et donc, ce n'est pas seulement un pas vers, un, vers une recherche critique des normes, mais aussi le signe d'un changement de valeur. La question, comment faire de la recherche différemment, pratiquer les nouvelles manières de faire de la recherche, et, en plus, être valorisée en tant que chercheuse, qui fait du travail sérieux, était une question auxquelles je me suis confrontée très tôt. Finalement, pour moi, c'était une et ça continue à être une question de rester honnête envers moi-même et les autres, de faire un petit signe Miaou. concret qui incarne la critique des normes, un signe contextuel bien sûr et qui est différent chaque fois. Deux minutes, rencontre, avec, rencontre six avec la bibliothèque. Donc il y avait un moment où j'ai regardé ma bibliothèque je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai retourné tout le livre qui est écrit par les hommes et j'étais là, hmm. je travaille sur la fiction féministe, mais ma bibliothèque ne raconte pas de cela. Mais ça raconte la formation en littérature et de l'histoire quelqu de quelqu'un qui est très conscient qu'il faut lire les classiques. Rencontre 7 a eu lieu plusieurs fois pendant ma thèse. Et c'est très drôle, maintenant, mais ce n'est pas toujours quand ça arrive. C'est la rencontre avec une personne normale à laquelle je réponds à la question « Que fais-tu dans la vie ?» que je fais une thèse en études de genre ou parfois que je fais une thèse sur le féminisme dans la littérature. Il y a le doctorant en philosophie qui entreprend à m'expliquer ce que c'est que les études de genre, sans ne pas jamais travailler sur ou dedans. Il y a le prof de l'histoire qui me dit Ah, mais c'est à la mode maintenant. Et cesse d'écouter ma réponse quand je commence à retracer l'histoire en fait, des études féminines de genre et des études féministes. Mais tout cela a bien sûr contribué à la thèse, qui est devenue du coup quelque chose qui a toujours un rapport avec ce normal, même s'il cherche le post-normal. Miaou. Et la nouvelle manière de faire qui, euh, pour moi, était la plus importante, c'était de trouver en fait une méthodologie qui soit au moins double. Et une nouvelle manière en fait de travailler entre les disciplines et entre plusieurs autres choses, et même parfois comme c'est souvent le cas avec les études féministes, entre l'université et la rue, si on veut. Merci. Merci pour euh, cette histoire des, de la thèse à travers les rencontres. Euh, donc, euh, on a peut-être être quelques minutes, mais je ne suis pas maître du temps, pour quelques questions, commentaires, demandes d'informations. Euh, bonjour à vous. Euh, du coup, euh, c'était très intéressant. Euh, J'aurais euh, plusieurs petites questions. Euh, tout d'abord aussi, je me demande... Euh, je me demande tout d'abord, comment faire finalement pour imbriquer un militantisme, une cause personnelle avec euh, la recherche scientifique Ça peut aller à n'importe n'importe quelle personne. La première question. Qui se sent... ...envie de répondre moi, je, je pense que j'ai un peu, peu répondu en disant qu'en en fait, tout recherche, même ceux qui prétendent être neutres, est politique. Donc, du coup, ça, ça c'est un militantisme pour moi. Envers <rire> quelque chose toujours. Même si après, j'aime pas le mot militantisme parce que c'est un peu trop... Parce que la guerre... J'aurais des difficultés à vraiment répondre parce qu'on peut aborder cette question de plein de façons, je pense. Mais euh, moi, j'aurais tendance à penser que, euh, de toute façon, en fait, en produisant la recherche, on, on est en lien avec euh, ces mobilisations collectives qui, euh, qui ont contribué à la fonder, cette recherche, en fait. Et, euh, et que euh, le fait de produire aussi des recherches sur le genre, c'est une manière de militer. Après, on n'est pas dans l'activisme sur ce plan-là, mais en tout cas que le fait même d'étudier le genre est une manière aussi de, de militer et que ça nous accompagne en fait. Voilà. Oui, c'est la recherche sur le genre comme, comme engagement politique, mais comme on peut dire aussi un peu de toute recherche qu'elle est une forme d'engagement euh, aussi, je crois que c'est... Il y, y a une réflexion plus générale, C'est pas seulement le genre, à mon avis. Hein. Parce que quand je vois les différentes approches qui ont été montrées, notamment la différence entre les miaulements et le discours hyper rhétorique, je me, je me demande aussi au final, est-ce qu'il va falloir une, un passage, à une standardisation des, des chercheurs en genre, par exemple, vous avez un portrait très atypique, par exemple, vous, État, c'est ça et alors que euh, les, les deux personnes qui vous accompagnent, elles, ont, elles sont beaucoup plus standards, Elles sont dans des institutions qui sont moins. c'est vrai. Enfin, par exemple, Paris 8, c'est une, une université qui est un peu contestataire de par son histoire. Mais le développement dans des euh, écoles de, comme euh, l'école des hautes études en sciences sociales, ou enfin euh, ce qui va se passer à la Sorbonne, ça va, ça va, un, ça va institutionnaliser. Ça va rendre euh, le. Fin, ça plus mainstream, mainstream en anglais, on va dire. Comment en fait, est-ce qu'il faut, il y a ce besoin-là pour qu'il y ait une meilleure compréhension du champ de recherche Tu veux dire, est-ce qu'il faut qu'il soit une incitationnalisation de ces de, deux genres Bah oui. Une personne qui va faire une recherche sur un thème, par exemple, enfin, les identités queer, je sais pas, enfin, les LGBT, elle aura moins de chances d'avoir un poste dans une... Enfin, même par exemple, sur le post colonial, elle aura moins de chance d'avoir un poste dans un, grand, dans, dans un grand organisme de recherche. C'est une réalité, après. Comment faire pour que ça s'améliore Est-ce qu'il faut se débarrasser de ces personnalités qui sont plus subversives Ou, euh, ou c'est juste une histoire de temps, vous pensez C'est une vraie question ça, malheureusement, ce n'est pas, euh, pas nous qui décidons euh, actuellement des profils des postes dans l'enseignement supérieur, sinon, ça, ça nous arrangerait bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Je, je vois très, enfin, très concrètement, euh, là, on est en pleine période de campagne de recrutement. Euh, pas for... enfin, ça dépend, en fait. C'est à nous de, de voir quelle stratégie on adopte. Est-ce que, sur, euh, enfin, voilà, pour un recrutement, est-ce qu'on met en avant euh, notre formation en études de genre Est-ce que moi, je vais mettre en avant l'histoire du genre ou est-ce que je vais mettre en avant l'histoire du 19e siècle J'avoue que généralement, c'est plutôt l'histoire du 19e siècle qui passe parce que jamais, enfin, ça n'apparaît dans aucun profil. De temps en temps, voilà, on sait par des voix enfin, des, des extérieures ou que bah oui, ça serait pas mal, ils aimeraient bien recruter quelqu'un qui travaille sur le genre, mais jamais ça sera dit explicitement. Donc, ça, moi, pour le moment, je n'ai pas, pas de solution. C'est un état de fait. Je pense que pour ça, il est important qu'il y ait les études de genre en tant que discipline, même si ça risque de, de se conformer à, à l'image des autres disciplines, c'est-à-dire qu'on va quand même recruter les personnes les plus normales et non pas les, les gens qui sont queer ou racisés, par exemple. Mais quand même, il faut... Cette parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs étapes qui sont là pour éliminer les gens, donc l'étape des qualifications. Parce que si tu inscris pas bien dans cette discipline-là, en fait, tu ne peux pas encore être dans les études de genre vraiment en France. Et ça, c'est vraiment un problème pour moi, avec mon parcours et pour plein d'autres personnes qui ont des parcours un peu comme moi. Et voilà. Ce qui se passe souvent, c'est que. Euh, en fait, il faut démontrer qu'on est un bon professionnel dans une discipline, c'est-à-dire qu'il y, y a un attachement aux disciplines qui est marqué, mais de plus en plus, le, le genre est un plus très apprécié par rapport à d'autres. Il ne faut plus avoir de complexe du tout là-dessus. Hein, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a du genre en plus dans une discipline à égalité avec d'autres, eh il a un plus. Tout simplement. Oui, si c'est un homme blanc, c'est un plus, mais si c'est quelqu'un qui a encore d'autres euh, différences de son côté, ça peut être aussi un moins. <rire> Claudine herman Association Femmes et Sciences. C'est une question pour Michel Bozon. Donc vous avez fait une statistique sur une période assez longue, depuis 2012, de tests soutenus. Les trois personnes qui sont là, évidemment, elles aspirent à rentrer dans le monde académique, mais sur les centaines de thèses qui ont été soutenues, tout le monde n'est pas rentré dans le monde académique. Est-ce que vous savez ce que sont devenues ces personnes Eh bien, bon, c'est un, un beau sujet d'étude. Évidemment, euh, celles qui sont rentrées, je le sais. Hein, bon, je le... Je le vois, mais euh, l'étude est à compléter et, euh, et à faire. Hein bon. euh, alors, il faudra voir si euh, le genre est vraiment euh, quelque chose qui est un inconvénient, un drawback pour... Euh, pour ces personnes, eh bien j'en suis plus aussi sûr que ça, parce que euh, le genre va justement avec toute cette circulation dans les méthodologies, les concepts, le fait qu'on peut se présenter comme appartenant à plusieurs disciplines, avec plusieurs centres d'intérêt. Bon, il euh, n'y a, y a aucun problème pour euh, Emmanuel de dire qu'il s'est intéressé à la santé euh, également ou, ou à, à, à d'autres aspects. Donc le, le genre est plutôt symbole d'ouverture que de fermeture, si si ça a de l'importance pour les jurys. Mais je ne méconnais pas les, euh, les difficultés liées euh, à la, à la composition des, des jurys euh, à, euh, bon, à, à sa, sa préférence pour certains types de candidats euh, bon mais qui sont plutôt aussi liés au localisme qui existe encore à, bon, enfin il y, y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent jouer mais je ne suis pas absolument certain que le genre en soi, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, soit un handicap, si on accepte le fait que les disciplines, euh, les disciplines restent premières. Hein. Bon, ben, euh, c'est vrai. Voilà. Mais ça, ça fait partie des... Bon. Euh, oui, bonjour, j'ai une question. Euh, ici. <rire> euh, je me... Donc j'ai été assez marquée par les disciplines que vous avez mentionnées au début dans des disciplines concernées par les thèses en genre par l'absence totale de disciplines, on va dire, moins, moins liées aux sciences humaines, par exemple d'informatique, on a parlé d'intelligence artificielle, de discrimination, et j'ai venu vu, de, ou ce matin, de biologie. Euh, on a parlé potentiellement de thèmes liés à la santé à l'Inserm, mais même de biologie, je dirais, de génétique, ou de questions comme ça, on, où on a entendu parler de syndromes différents, par exemple, pour l'ostéoporose, pour les problèmes cardiaques. Et je me demande à quel point en France il y a des tests sur le genre qui vont aller, on va dire, dans une interdisciplinarité peut-être encore plus lointaine, c'est-à-dire qui sont vraiment ancrés dans ces sciences-là, parce qu'à mon avis, le genre a un rôle énorme à jouer sur ces disciplines et on voit qu'elles n'apparaissent pas. Alors je me demandais si c'était caché ou si il y avait une absence totale dans ce domaine en France. Il est certain qu'il peut y avoir des biais. Il faut, il faut se rappeler que l'Institut du genre a été créé par l'INSHS, mais avec l'idée qu'on devrait développer euh, l'interdisciplinarité au sens CNRS, c'est-à-dire entre grands domaines, hein, plutôt qu'à l'intérieur des, euh, des, des grands domaines. Alors, il est très possible, puisque le, le, le recueil des thèses, c'est par, euh, par autodéclaration et puis ensuite par, euh, par recherche dans les labos partenaires, puis sur la base thèse.fr. Hein, bon, c'est comme ça qu'on qu constitue euh, la base. Il est possible qu'on en ait manqué. Mais je crois que c'est plutôt qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Hein, bon, donc euh, c'est un des fronts pionniers, quoi. On va prendre une, une dernière question. Avant de, de faire une, une petite pause, on va essayer de garder le, le, le, le quart d'heure de décalage qu'on avait depuis ce matin. On va essayer de, de, de revenir vers 17h, toujours au même endroit pour, le, pour la pause. Mais Une, une dernière question d'abord. Pour, finir, pour revenir sur la question de la recherche créative et de la recherche interdisciplinaire, ce que j'ai trouvé intéressant dans vos trois présentations et puis dans l'introduction de, de Michel aussi, c'était qu'on voyait bien la nécessité de se faire circuler, enfin, et de circuler en tant que chercheur euh, d'un univers disciplinaire à l'autre pour pouvoir traiter euh, des questions de genre. Mais euh, se, pose aussi la, enfin, se pose alors la question, j'entendais Emmanuel parler de, de son parcours à faire euh, articuler méthodes mixte, passer d'un domaine euh, à l'autre. Euh, enfin, et, et donc, du coup, comment est-ce qu'on... Enfin, ça renvoie aussi aux temporalités que j'essayais essayé d'évoquer un petit peu moi aussi ce matin dans les parcours hein, de, de chercheurs. Ça prend plus de temps, en fait, d'arriver à soi-même, intégrer tout ça. Alors, on ne peut pas tout faire tout seul, il faut travailler ensemble, il ne faut pas se dire qu'on va réussir à faire tout ce que font les collègues dans les autres disciplines. Donc, il faut apprendre à la fois à travailler avec les autres, mais aussi à bricoler des choses nous-mêmes, euh, des arrangements euh, interdisciplinaires, intra-personnels presque, hein, parce que justement, on, on en vient à imaginer des, des formes alternatives, des métissages... Euh, pour arriver à traiter l'objet d'étude. Et finalement, on pourrait se dire que c'est même étrange qu'on en vienne à se dire ça sur la question du genre en particulier, parce qu'il y a certainement d'autres objets de recherche qui, qui le justifieraient. Donc c'est intéressant de le prendre un peu comme un analyseur et, et un catalyseur peut-être pour autre chose. Mais du coup, quelles sont les questions que ça pose Est-ce que vous, vous avez trouvé que c'était des objets qui prenaient plus de temps à... Enfin voilà, du coup dans la temporalité des thèses, comparativement à d'autres sujets dans vos disciplines respectives, vous avez l'impression d'avoir eu besoin de plus de temps, sachant que les sujets sont différents, hein, donc c'est pas toujours facile à comparer, mais, mais en tout cas cette question de la temporalité du coup et des modalités du coup de financement, de soutien aux étudiants qui peuvent s'en trouver d'autant plus euh, indiscutables, discuter à revoir, euh, voilà, comme, comment on gère ces temporalités de recherche différentes aux différents stades de la carrière quoi, on, voilà. et... Moi, je dirais que peut-être c'est une nouvelle enquête quantitative pour Michel Boson à faire sur la temporalité des, des thèses. Je ne sais pas si elles durent plus longtemps en fait, que, les, que les autres thèses, mais euh, moi j'ai l'impression que peut-être il se rejoue quelque chose. Euh, comme voilà, si on prend l'exemple des femmes dans les professions fortement masculinisées où il faut montrer qu'elles savent en faire euh, au, au moins autant, euh, voire encore plus, ben, c'est un petit peu la même chose qu'on retrouve en études de genre, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on sait faire, pour mon cas de la sociologie, de la sociologie générale, qu'on sait un peu tout faire en fait parce que justement, notre domaine initial, c'est les études de genre. Et on demande peut-être pas à d'autres personnes dans d'autres domaines de savoir en faire autant, mais en tout cas, peut-être que ça conduit à des thèses un peu plus longues. Il faudrait, faudrait mesurer. Bon. Euh, faudrait mesurer ça. Alors, moi, j'ai fait ma thèse en 5 ans. Moi, j'ose pas dire. Vous déduirez. Bah, moi. Moi, ça m'a pris 6 ans et demi, presque sept ans, euh, sachant qu'au début, euh, je donnais des cours de finnois et faisais des, des petits travaux pour financer ma vie et qu'après deux ans, je crois j'ai eu la chance d'avoir une, une bourse, justement, de connex qui a duré trois ans, en fait, sans aucune charge euh, d'enseignement qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Et euh, après, j'ai eu un an euh, de contrat doctorat à l'Université de Helsinki, au champs aussi. Donc, du coup, j'ai eu énormément de chance d'avoir ça. Et... Euh, mais en, effectivement, les deux ans avant, c'était un peu en plus. plus. C'est-à-dire que je travaillais un petit peu. j'ai commencé euh, gentiment. Et j'entrais dans la manière... J'avais le temps aussi, de, en fait, aussi de... de J'avais plus de temps. Je pense parce qu'il y a des choses qui vraiment qui prend du temps et je pense que voilà, là où c'est aussi le problème que s'il n'y a, a pas un centre qui donne des cours en études de genre ou des cours en PhD en études de genre, bien sûr que ça prend plus de temps parce qu'on doit chercher nous-mêmes tout. Je crois, je crois que c'est bien résumé. Quoi. Il, y a, il y a le... Bien sûr, il y a, il y a le temps de la, de la réflexion, mais il y a aussi le temps de gagner sa vie, quoi. Hein, bon, si, si euh, les allocations durent que trois ans, si on peut avoir quelquefois, dans quelques endroits de quatrième année. Hein, bon, ça, ça, ça se développe dans certains endroits. Des de, de financements spécifiques de quatrième année, il faut encourager ça, hein, parce que c'est devenu quand même tout à fait normal en INSHS, en, enfin, dans les SHS, hein, la quatrième année. Et puis, alors, il y a, y a une autre chose, c'est les temps des longs terrains. C'est-à-dire que les longues thèses, c'est aussi euh, ceux et celles qui font des longs terrains à l'étranger. Bon, là, là, là, quoi. Se rend pas compte dans certaines disciplines comment euh, bon on peut passer beaucoup de, euh, de temps euh, là-dedans mais bon mais euh, autrement euh, voilà il n'y a pas enfin il y a et, et ce que tu dis quoi le, le temps de chercher des chercher des cours chercher des éléments de formation chercher des bon qui est en train de se réduire puisque il y a, y a, y a, y a, y commence à y avoir une, une offre euh, bon, on sait à peu près où trouver maintenant Je propose qu'on remercie chaleureusement les quatre intervenants.